Bah, bonjour à tous et à toutes. Du coup, Aujourd'hui, je vais parler de mon stage qui porte sur les effets de mesures de conservation intégrative en forêt sur la dynamique d'apparition d'un dendro microhabitat. Mon stage il a été encadré par Fabien et Benoît Courbeau, qui travaillent au LSEM à Grenoble. Donc, pour le déroulé de la présentation, je vais d'abord parler de l'objectif, qui est la conservation des dendros microhabitats en forêt. Ensuite, je vais aborder le terrain en forêt de grésigne. Euh, et parler de la modélisation statistique, modélisation qui sera intégrée dans la simulation de gestion forestière. Euh, et ensuite, on pourra parler bah, des résultats et de l'interprétation de ces résultats. Euh, D'abord, du coup, moi, mon stage, il s'ancre dans le projet de Blobiforme, euh, qui a pour objectif bah, de mesurer les effets de l'aménagement forestier sur la biodiversité. Dans ce projet, en fait, on se focalise sur un cas particulier de forêt, qui est la forêt de Grésigne, dans le Tarn, à côté d'Albi, et qui est une forêt publique gérée par l'ONF, L'Office national des forêts. Cette forêt elle est connue pour sa forte richesse entomologique, notamment en coléoptères saproxyliques comme le topin violacé, On peut voir ici à l'image. Euh, ce sont des coléoptères qui vivent dans des habitats liés aux arbres, qu'on appelle des dendro qui peuvent prendre plusieurs formes, euh, que ce soit de l'écorce arrachée, du bois mort au sol, des cavités dans la tige, etc., et dans le projet Blobiforme, on s'intéresse à un type de dendromicro-habitat en particulier, qui est la cavité athéro-pied ou cavité basse, donc cavité qui est en contact avec le sol, à la base du tronc. Euh, voilà. L'objectif de mon stage, donc, c'est de la conservation de, bah, de ces micro-habitats-là. Euh, L'idée, c'est d'avoir une, une approche de gestion intégrative, de, de conserver ces habitats-là, mais pour ça, bah, il faut d'abord modéliser euh, bah, la dynamique d'apparition des cavités basses sur les arbres. Et ensuite, une fois qu'on aura fait cette modélisation, eh ben on va, on va l'intégrer dans la simulation avec des efforts de rétention différents euh, lors des interventions de coupe. Notre hypothèse de travail, c'est une hypothèse qu'on ne va pas chercher à, à prouver, c'est pour pouvoir faire notre modélisation. C'est une analogie entre le diamètre de l'arbre et son âge. En fait, on, on, part de, on fait l'hypothèse qu'il y a une relation d'ordre croissant entre l'âge de l'arbre et son diamètre. Ensuite, on peut faire deux hypothèses. D'abord, la première, qu'on va tester, euh, c'est qu'il y a une augmentation de la probabilité euh, qu'un arbre porte une cavité basse dans le temps. Ça, c'est basé sur le fait qu'on observe une majorité de cavités de basse sur les gros arbres. La seconde hypothèse, elle est un peu plus subtile. C'est qu'en fait, euh, on pense que c'est lié à la sénescence de l'arbre, le processus de vieillissement. C'est qu'on pense qu'il y a une augmentation de la probabilité d'apparition d'une cavité basse dans les prochains centimètres d'accroissement du diamètre, qui est plus forte pour les gros arbres. On pourra y revenir peut-être en discussion. L'idée, c'est de retenir que c'est un levier fort en, en faveur bah, de la préservation des gros, arbres, des gros arbres plutôt que des petits arbres. Euh, donc, on a besoin pour la modélisation de récolter des données. Ça s'appelle des données d'inventaire forestier. Et dans le projet Blobiforme, elles suivent euh, bah, une, un plan d'échantillonnage en 27 placettes. Euh, des placettes, c'est des, des disques d'une superficie d'un hectare, donc ça fait à peu près 56-57 mètres de, de rayon. Et l'idée bah, c'est qu'on va, on va constituer des jeux de données avec. Donc d'abord, bah, on va regarder 9 placettes, on va récolter des, enfin, acquérir des données dans 9 placettes, euh, des données qui vont servir pour le jeu de données de calibration du modèle. Et dans cette placette, on va créer un jeu de données de validation. Alors qu'est-ce qu'on regarde dans une placette bah, D'abord on mesure la, le DHP, donc le diamètre à hauteur de poitrine, donc c'est à peu près à 1m30 du sol au niveau de la poitrine. On va aussi regarder euh, l'essence de l'arbre, c'est-à-dire son espèce. Euh, et bah, tous, avec bah, les deux outils principaux bah, c'est l'appareil GPS pour rester dans ce cercle de, de 56 euh, mètres de rayon et un compas forestier pour mesurer le diamètre euh, en 2021 donc avant que j'arrive en stage euh, bah, euh, l'équipe de Dynafor euh, a a, a, géolocal... a parcouru exhaustivement neuf placettes exhaustivement c'est à dire qu'en fait chaque arbre va être géolocalisé et on va regarder la présence et la, ou l'absence de 11 types de dendro donc ce qui nécessite une expertise en dendro habitat assez forte. Et une fois que les, les données ont été récoltées, on décide pour mon stage de le filtrer sur les chaînes uniquement, euh, bah, car il composent à, à plus de 80% le massif de la grésigne, euh, on a plutôt une chaînée. Voilà. Après mon arrivée en stage en 2022, on a décidé de construire un jeu de données de validation pour tester un peu la qualité de, du modèle. Euh, et là, c'est sur trois jours consécutifs avec bah, Fabien et, et Agnès, euh, où on a regardé uniquement la présence-absence de cavités basses. On s'est pas intéressé aux autres d'endroits microhabitats. Euh, une fois c'est donné non, euh, au cours de mes, euh, bah, de mes sessions de terrain et tout au long de mon stage, j'ai rencontré divers acteurs. Évidemment, bah, Fabien Laroche et Benoît Courbeau, mes concadrants, qui m'ont aidé pour la modélisation et l'orientation globale du stage et euh, Benoît Courbeau, chez qui je me suis formé une semaine à Grenoble pour, euh, sur son logiciel de simulation sylvicole. Et j'ai rencontré ponctuellement trois acteurs. D'abord Nicolas Guix, euh, qui a apporté une expertise euh, SIG et, euh, et une expertise sur l'aménagement forestier de la grésine, puisqu'il a travaillé dessus. et euh, Il travaille au conservatoire d'espaces naturels maintenant, Midi-Pyrénées. Laurent Larieux, que vous connaissez, qui a apporté une expertise en dendro-microhabitat et en sylviculture en général. Un bagage de connaissances que je n'avais pas moi à mon arrivée en stage et Yvon Gréslec, qui est le directeur de l'ONF en Grésigne, avec qui on a parlé bah, de, de l'aspect technique des interventions sylvicoles opérées par les techniciens de l'ONF. Pour la modélisation, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, je vais passer assez vite là-dessus parce qu'on n'a que 20 minutes, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'inspire de l'analyse de survie. L'analyse de survie, par exemple dans le domaine médical, c'est euh, nous, notre événement d'apparition de cavité basse, ça va être équivalent au décès d'un patient. Euh, donc, en gros, on a une variable aléatoire qui va être le diamètre d'apparition, euh, le diamètre de l'arbre lorsqu'apparaît une cavité basse sur cet arbre. Donc, de ça, de, de, de cet héritage de l'analyse de survie, on a euh, on, on hérite de divers, diverses fonctions, dont la fonction de longévité ou fonction de répartition, qui est en fait la probabilité à un diamètre petit D donné qu'un arbre est déjà, soit déjà porteur d'une cavité basse. On ne sait pas quand avant, mais quand on regarde un petit diamètre D donné, l'arbre porte une cavité basse. Euh, on va modéliser cette fonction de longévité par, euh, par une loi de Weibull. Donc ça, j'adapte en fait, le modèle de mon encadrant Benoît qui a travaillé sur euh, sur les microhabitats et j'adapte un peu ce, ce modèle-là qui utilise une loi de Weibull. On ne va pas trop s'intéresser euh, bah, précisément euh, aux formules, mais l'idée c'est de retenir que on, ce qu'on voit sur le diagramme, c'est qu'il euh, y, y a deux paramètres qui sont les paramètres k et lambda. Et l'idée, ça va être d'estimer ces paramètres-là pour pouvoir déterminer euh, pour chaque arbre une probabilité d'apparition de, de cavités basse. On voit d'ailleurs que lambda J, il est, dans, il est contenu sur le diagramme dans un, un grand rectangle qui correspond à la placette, euh, puisque dans notre modèle, on a un effet aléatoire placette euh, bah, du fait qu'on a une structure spatiale dans les données à cause de, du plan d'échantillonnage euh, sous forme de différentes placettes à travers le massif. Du coup, on décide d'intégrer cet effet aléatoire placette. Euh, du coup, pour la modélisation, pour estimer plutôt les, ces deux paramètres-là, on va utiliser une approche bayésienne. Donc, ce n'est plus de, des statistiques fréquentistes, on va dire classiques. Là, on considère nos paramètres, donc lambda et k, comme des, euh, des variables aléatoires qui vont suivre une distribution de probabilité euh, jointe pour les deux, les deux paramètres. En bayésien, du coup, on introduit la notion d'information a priori et on dit qu'en en fait, il y a des paramètres qui vont suivre une loi a priori, qu'on appelle des prior. Euh, et c'est ces priors qu'on va essayer d'estimer de, euh, dans notre modélisation. Je vais faire assez court. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on va mettre à jour euh, ces priors. Alors, ces priors, ils sont soit qualifiés d'informatifs, soit de non-informatifs. Alors, un prior informatif, bah, nous, dans notre cas, on va modéliser, enfin, on va mobiliser des travaux euh, scientifiques qui ont été faits par le passé sur les dendro-microhabitats, en l'occurrence les travaux de Benoît Courbeau, monocadran, qui a travaillé en fait sur plein de forêts d'Europe et d'Iran euh, et du coup on utilise les résultats issus de cette base de données européenne euh, dans les, les lois a priori euh, de ces paramètres. Et on va faire un autre modèle pour comparer où là qu'on va qualifier de non non-informé non où les, les priors sont non informatifs avec des plages de valeur très larges et sans, sans, grande, sans grande a priori là dessus. Ce qu'il faut retenir c'est qu'on va mettre à jour ces priors à l'aide de nos données récoltées en Grésigne et au travers de la fonction de ressemblance pour obtenir euh, une distribution jointe a posteriori de ces, de ces trois paramètres. là euh, Je n'ai pas de pointeur, mais en gros, c'est les paramètres en cercle bleu sur le diagramme. C'est cela qu'on va essayer d'estimer. Une fois qu'on va faire tourner l'algorithme et estimer ces paramètres-là, l'idée, c'est de regarder un peu la qualité de, de ces deux modèles, donc le modèle informé et non informé. Euh, donc on va, euh, pour, euh, pour mesurer ça, on peut faire différentes statistiques euh, de qualité du modèle et euh, la qualité d'ajustement, on l'a fait de façon... Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va générer des jeux de données euh, simulés avec nos données de calibration récoltées en résigne et nos paramètres estimés. Donc, comme on a plein, plein de jeux de paramètres, vu que c'est une distribution, on va avoir plein de jeux de données euh, simulés, entre guillemets. Et on va comparer ces jeux de données simulés aux données réellement observées sur le terrain, ce qu'on appelle euh, bah, la qualité d'adéquation, en fait. Et donc, on peut voir sur ce sur ce graphe que ce qu'on a modélisé comme statistique, c'est le nombre de cavités basses dans, dans une placette. Et on va comparer donc, les différents, euh, différentes statistiques simulées qu'on aura fait avec la valeur réellement observée sur le terrain, donc le vrai nombre de cavités basses dans une placette. On peut voir globalement, je vais aller assez rapidement là-dessus, que quel que soit le modèle, donc les boîtes à moustaches grises pour le modèle non informé et les boîtes à moustaches bleues avec un a priori issu de la base de données européenne, les deux contiennent la valeur le petit point vert, donc la valeur réellement observée, le vrai nombre de cavités basses sur le terrain. Donc la qualité d'adéquation est plutôt bonne pour les deux modèles. On peut regarder également la distribution jointe a posteriori. Euh, mais c'est compliqué parce que comme on a plusieurs jeux de paramètres, pour avoir une visualisation un peu graphique, il faut avoir des graphiques en 3D, 4D, suivant le nombre de paramètres qu'on a, donc on va essayer de regarder marginalement chaque euh, paramètre. Sauf que comme c'est des jeux de paramètres qui sont liés entre eux, il euh, bah, faut toujours contextualiser ça par rapport à, la, à leur corrélation euh, entre eux. Euh, donc là, si on veut essayer d'interpréter Alpha, qui euh, dans le diagramme qu'on a vu un peu précédemment, qui module euh, un des paramètres de la veille boule. Eh bien on peut regarder par exemple pour le modèle non informé on voit que les plages de valeurs sont très très larges, entre 0 et 300. Cependant ce n'est pas très alarmant, puisqu'en fait il y a une forte corrélation de ce paramètre avec les autres paramètres, en l'occurrence lambda, si on regarde en bas à gauche, donc pour le modèle non informé, on voit qu'il y a une forte corrélation entre alpha et le delta, donc avec un autre paramètre du jeu. Et en fait ça, ça veut dire qu'il y a une compensation entre ces valeurs de paramètres, entre les différents jeux de paramètres, qui, même si c'est des valeurs très très différentes, eh bien, elles vont se compenser et donner des probabilités d'apparition de qualité basse assez similaires finalement. Donc on a, en gros on aura plein plein de jeux de, de paramètres candidats qui seraient qui sont assez équivalents. En revanche le modèle informé lui il permet de restreindre un petit peu ces plages de valeurs. On peut le voir ici euh, en haut à droite, entre 5 et 8 par exemple pour, le, pour alpha. Et bah ça, ça permet, comme en plus en dessous, on peut voir que la corrélation avec les autres paramètres est assez faible, on peut interpréter plus facilement euh, de façon marginale euh, bah, les paramètres. voilà On peut enfin aussi regarder la fonction de répartition. donc C'est la probabilité bah, qu'un arbre à un diamètre donné ait développé une cavité basse. Et on peut la regarder pour les deux modèles. Donc en gris... Euh, pour le modèle non informé, donc l'enveloppe en grise, ça correspond en fait à l'intervalle inter, de crédibilité à 95%, donc en gros 95% des différentes fonctions de répartition qu'on obtient avec, euh, avec le modèle non informé, et on peut regarder ça et on voit qu'en fait la probabilité est quasiment constante, la, la courbe au noir sur le graphique, elle est, euh, elle est très très plate, et donc ça, ça dénote un processus temporel de faible magnitude, donc ça c'est... C'est associé à notre première hypothèse, mais ça ne va pas trop dans son sens. En revanche, pour le modèle informé, donc en bleu, la courbe bleue qu'on voit là et son enveloppe en bleu plus clair, on voit que la croissance de la probabilité d'apparition de qualité basse est beaucoup plus forte. Donc ça, ça dénote un processus temporel plus marqué et ça va plutôt dans le sens de notre première hypothèse. Euh, voilà. Donc on peut enfin regarder la qualité de prédiction, parce que là, pour l'instant, on a utilisé les données bah, qu'on on a, qui servait pour la calibration. L'idée là, c'est de prendre un nouveau jeu de données qui n'a pas servi pour la calibration du modèle et de voir si on arrive quand même à bien prédire bah, le nombre de cavités basses en l'occurrence dans, dans chaque placette. Donc là, on fait la même construction mais avec un nouveau jeu de données qui n'a pas servi et euh, on peut voir globalement le résultat qui, qui saute aux yeux, c'est que euh, toutes les boîtes à moustaches bleues, donc c'est-à-dire bah, euh, associées au modèle informé issu donc d'un a priori euh, issu des travaux relatif à la base de données européenne, eh on voit que toutes ces boîtes elles sont toujours plus basses que les boîtes euh, grises donc du modèle non informé. Euh, donc ça c'est un résultat qui est assez fort, c'est qu'en fait on, a, on va estimer un nombre de cavités basses toujours plus faible lorsqu'on ajoute de l'information euh, issue de la base européenne. On peut voir du coup à cause de ça que bah, dans, dans certaines placettes eh bien, on a eu un phénomène de sous-estimation du nombre de cavités basses euh, bah, qui, est très, très important pour le, qui est plus important pour ce modèle euh, informé. Donc notamment les placettes qu'on qu voit ici. Euh, donc globalement, pour faire un peu un résumé de, des résultats qu'on a, on peut, le modèle nous a informé, il nous permet de faire une meilleure interprétation marginale des coefficients, des paramètres, et donc bah, de infirmer ou confirmer euh, nos hypothèses euh, biologiques. Donc, bah, comme l'hypothèse H1 de processus temporel qui a été confirmée, on ne l'a pas vu ici dans la présentation, mais notre deuxième hypothèse de sénescence, elle n'a elle pas été confirmée pendant... Euh, Enfin, l'étude des coefficients, des, des paramètres. Euh, un autre résultat, c'est qu'on a vu que juste avant que la qualité de prédiction n'était pas très bonne, quels que soient les deux modèles. C'est normal d'avoir une qualité de prédiction un peu moins bonne, enfin, moins bonne que la qualité d'ajustement, mais là, il y avait quand même euh, pas mal d'écarts. Donc ça, ça peut être imputable, par exemple, au fait qu'on a une sous-estimation de la gamme des valeurs possibles, euh, bah, des, des paramètres, parce qu'on a mis un effet placette à zéro pour la qualité de prédiction, et ce qu'on n'avait pas fait pour l'ajustement. Et enfin, un résultat très important qui va nous pousser à, enfin, qui va nous être utile pour la suite de la, pour la simulation, c'est une sous-estimation du nombre de cavités basses euh, qui est plus importante pour le modèle informé. Et ça, il y a deux possibilités. Soit c'est imputable à la singularité euh, de la grésigne euh, par rapport aux autres forêts d'Europe et d'Iran. On pense qu'en fait, son régime sylvicole, qui est en transition, eh bien, influe sur cette singularité euh, en termes de richesse d'habitat et à l'inverse, ça peut être juste une singularité non pas transitoire, mais pérenne, euh, qui soit juste bah, indépendante du régime sylvicole, et juste bah, la richesse entomologique, c'est comme ça, est, elle est différente, mais c'est comme ça. Bon, pour améliorer un peu cette interprétation, il faudrait évaluer la représentativité de la grésine dans cette base de données européenne, et voir si on ne retrouve pas d'autres forêts qui ressemblent euh, au niveau de la richesse entomologique ou au niveau du régime sylvicole. Donc pour la simulation maintenant, euh, donc on a défini avec les différents acteurs que j'ai présenté précédemment, trois scénarios différents pour essayer de mesurer différents effets. D'abord un scénario un peu témoin de libre évolution, on ne va pas faire d'intervention euh, sur le peuplement, on va laisser le, le, le peuplement se développer. Et deux, deux, deux scénarios d'intervention. Un scénario donc, euh, on va faire un effort de rétention, donc de conservation d'arbres lors des interventions qui va être plus fort, à 10 arbres à l'hectare et un business as usual, où là on va faire bah, ce, que, ce, que fait le, les, ce que font les techniciens de l'ONF euh, en suivant la directive, c'est-à-dire trois, trois arbres de rétention par hectare au, au moins. Il euh, faut savoir du coup, que bah, ces arbres de rétention ils sont choisis en fonction bah, soit de, du port de cavité basse ou alors d'un haut potentiel d'emporter, c'est-à-dire souvent des gros arbres, et on va faire cette simulation sur 250 ans. Enfin, en tout cas plus de 250 ans pour inclure un cycle de silviculture complet. Euh, je vais parler vite fait de la simulation qui se fait avec Samsara, donc euh, un modèle de croissance d'arbres dans lequel en fait, on peut euh, bah, simuler la croissance à l'échelle de l'arbre et euh, y appliquer différentes, euh, bah, différents événements, différentes interventions, des coupes d'éclaircie, des coupes euh, finales de bois. Et c'est ce qu'on va faire. En fait, on va pouvoir euh, paramétrer ça tous les 10 ou 15 ans et... Euh, et le, ce qui est important, c'est qu'à chaque intervention, on va pouvoir paramétrer le nombre d'arbres de rétention. C'est comme ça qu'on va faire nos différents scénarios, avec bien sûr le scénario de libre évolution, où on ne va pas paramétrer d'intervention du tout. Euh, je rappelle du coup, ici, c'est important qu'on intègre dans, cette, dans ce modèle de croissance d'arbres, qui est un modèle stochastique, qu'on bah, euh, intègre l'estimation euh, de nos paramètres euh, avec le modèle informé. Donc avec les, le prior euh, issu de, des résultats de travaux sur les données européennes. Une fois qu'on fait cette simulation qui prend un peu de temps, euh, ça, elle se fait sur, euh, sur seulement 6 placettes, pas les 9 placettes euh, de base, parce que dans, dans l'aménagement forestier de, de la Grésigne, <coughs> pardon, il y a 6 euh, placettes qui correspondent à la zone de production de bois. Je prends un petit coup d'eau. <coughs> Du coup, comme c'est un phénomène stochastique, la croissance des arbres, on va faire plusieurs répétitions pour essayer de mesurer un peu cette incertitude qui est liée à la simulation. Donc je fais 30 répétitions pour chaque scénario dans chaque placette. Ce qu'on peut regarder, c'est euh, la placette 21, mais elle se comporte toute pareil, les 6 se comportent de la même façon, c'est qu'on voit une baisse générale de la densité moyenne de cavité basse. C'est ce qu'on voit sur ce graphique, on a représenté le nombre de cavités basses par hectare, donc la densité moyenne, donc moyennée sur les 30 répétitions. C'est pour ça qu'on a une petite enveloppe autour de chaque courbe, qui est l'intervalle de confiance de cette moyenne. Donc on voit une baisse générale, quel que soit le scénario, même pour celui de libre évolution. Euh, ensuite, si on veut essayer de mesurer un peu l'effet de l'exploitation... On peut voir, c'est-à-dire comparer la courbe bleue, donc de libre évolution, avec les deux autres de, des scénarios d'exploitation. Bon, on voit quand même que la densité de cavité basse, elle est beaucoup moins élevée pour ces deux courbes rouge et, rouge et verte, donc les deux scénarios d'exploitation. Donc on remarque un fort effet quantitatif et cinétique, du coup, puisque la décroissance se fait beaucoup plus rapidement pour ces deux scénarios euh, d'exploitation. En revanche, enfin non, en plus, on peut regarder aussi l'effort de rétention, les effets de l'effort de rétention. c'est-à-dire uniquement comparer les courbes rouges et vertes, donc de, de scénario classique business as usual et avec un effort de rétention supplémentaire en vert. Et là, on voit bah, que bah, la courbe verte est toujours un peu plus au-dessus, et donc elle permet de freiner un peu cette baisse de la, de, de la densité moyenne de cavité basse. Euh, voilà. Donc, on remarque quand même un effort, euh, un effet. Euh, cas, de, de, de, de freinage euh, de, de, de l'effort de rétention je vais du coup conclure assez vite euh, donc ce qu'on remarque c'est qu'on a une tendance à la baisse euh, de cavité basse qui, est, euh, bah, qui arrive quel que soit le scénario et donc ça bah, on, ça peut être imputable justement à cet aspect de transition euh, du régime sylvicole de la grésine qui tend à ressembler euh, au, bah, au régime des autres forêts d'europe euh, et d'iran bon, ça bien sûr pour euh, un peu renforcer et, euh, et valider cette hypothèse-là, il faudrait tester euh, la simulation avec, euh, avec le modèle non informé, où là on n'a pas rajouté d'informations issues des données européennes, et voir si on a cette tendance à la baisse quand même. Euh, donc voilà, ça pourrait être un moyen de, de contrôler ça. Donc on a remarqué qu'il y avait un fort, euh, une importance de l'effort de rétention entre donc, euh, bah, 10 arbres à l'hectare ou 3 arbres à l'hectare, mais pour, pour, euh, pour améliorer un peu euh, cette interprétation, enfin, pour enrichir un petit peu euh, l'analyse de, de cet effort de rétention, on pourrait réfléchir à d'autres, euh, bah, par exemple, d'autres métriques, euh, allonger le temps de, de la simulation, essayer de voir si à horizon plus 300, 400 ans, si euh, cette diminution continue ou si elle commence à stagner. On voit un peu déjà qu'elle commence à stagner, mais voir si euh, ça continue de diminuer euh, plus longtemps. Et enfin, on peut regarder d'autres métriques euh, que la densité. Autre que la densité de, de cavités basses, on peut regarder la disponibilité spatiale, euh, la répartition spatiale des cavités basses euh, dans, dans la placette. Voilà. Bon, bah, euh, je vous remercie pour votre attention. Puis, bah, je pense qu'il y, y aura quelques questions. Tac.